We are in the right kind of business. Je pense que nous sommes dans le bon business. Uh, right kind of, um, timing for everything. Et nous sommes aussi dans le bon type de timing. And we are still just Et nous ne faisons que commencer. Je veux maintenant vous parler un peu de pourquoi je suis ici. Parce que nous avons de formidables leaders, bien sûr en Guadeloupe, mais aussi en Martinique. Bonjour, Sébastien, bienvenue dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et euh, nous allons tout de suite accueillir Cédric, qui est avec nous pour nous parler de la fameuse société crowd one Alors, bonjour euh, Cédric. Salut Vincent. Merci d'avoir accepté cette entrevue. Euh, donc, c'est toi qui m'as d'abord euh, fait connaître crowd One. Hein. Euh, maintenant, j'aimerais aussi que, que tu puisses nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur ce concept. Et puis surtout, comment toi tu es rentré, euh, voilà, à quel niveau euh, tu es à peu près, euh, euh, voilà, comment ça se passe alors donc, euh, chez Crowd1. Okay. Euh, bonjour à tous, merci Vincent pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, euh, crowd One c'est une compagnie suédoise que j'ai... Euh... J'ai démarré, démarré dans cette compagnie, ça fait maintenant 9 mois. J'étais parrainé par un ami dans un ancien business, donc on, on a gardé le contact. Et, euh, et voilà, je suis, je suis tout de suite rentré, je me suis inscrit chez Grand et euh, Du coup, c'est du marketing, partenariat, donc on je me suis tout de suite mis au travail. Donc c'est une activité que je fais maintenant à temps plein. Donc ça fait cinq mois que je le fais à temps plein, j'étais aussi salarié, je travaillais dans la sécurité incendie. Donc je suis de métier SIAP2, je travaille à la cave de, de, de, de ma ville, à Mulhouse. Et euh, tout de suite, après avoir démarré cran on va dire deux mois après, ça m'a permis d'arrêter euh, cette activité. Donc j'en ai, ai parlé à mon responsable, et puis j'ai arrêté, et je me suis lancé dans cran à temps plein. Pourquoi aussi vite puisque euh, vous allez entendre parler de cran -Noir. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de personnes qui génèrent de très bons revenus chez cran -Noir. Pourquoi Parce que... Déjà, on a un super plan de rémunération, mais c'est l'innovation même de, de, de ce business, de ce concept. Quand on parle marketing de réseau, en général, on, on parle de statut VDI, la, la vente directe à domicile. On a tous, tous connu ça, achat, revente de produits physiques. Chez Cranwand, c'est tout à fait différent. On est, on, est, on, on dirait, payé pour faire de, de la recommandation. Ça, je ne connaissais pas ce qu'on appelle de marketing, marketing d'affiliation. Donc, en fait, c'est allé très vite à, à ce niveau-là. J'ai parrainé, on va dire, 20 personnes les deux premières semaines. Pas une de plus, ça suffit largement. Et ensuite, le travail s'est mis en place. Commencé à travailler ensuite avec les directs, euh, après la formation, duplication. Et, et ça a développé un réseau à l'heure qu'il est. En termes de rémunération, je, dans le rang de carrière, je suis directeur 3 étoiles, ce qui représente à peu près euh, des revenus de allez, 30 000 mensuels. 000 mensuels, donc euh, oui, plus euh, presque président, donc allez, plus de 350 000 euros générés en neuf en mois. Euh, oui, pour certains, euh, quand je me rappelle encore, il y a d'autres qui m'ont dit Mais pourquoi tu laisses ton CDI pour, euh, pour aller faire quelque chose que tu ne connais pas Franchement, euh, on est dans un système traditionnel et euh, on ne veut pas croire, on a du mal à croire que sur internet. Et via diverses opportunités, il est possible de devenir indépendant financièrement. Cranouan est pour moi l'une des meilleures opportunités actuellement, où on peut très rapidement devenir indépendant financi financièrement. Il n'y a qu'à voir le contexte actuel, on voit qu'on est tous dans le euh, système de confinement, les problèmes euh, coronavirus, etc. Des mm -hmm, euh, entreprises qui ferment, il y a plein de personnes qui avaient prédit des hausses, de leur chiffre d'affaires en, en fin 2019, disant que leur société était sous le bon secteur, le bon marché et tout le reste. Et voilà que la crise est arrivée en début d'année et a paralysé toute l'économie mondiale. Ben, on n'est pas seulement sous le secteur national ou régional, c'est carrément au niveau mondial. Donc même des structures qui se disaient solides, euh, fiables, avec des super contrats, tout. Euh, sont en train de couler jusqu'à maintenant. Est il vrai. est retombé. On n'est encore qu'au début des retombées économiques. Ça va engendrer franchement un gros. Il euh, euh, y, aura, y aura beaucoup de, de, de licenciements en masse. Il n'y a qu'à voir les chiffres. Hein. Je sais que de très grosses compagnies sont très licenciées ouais, en masse. Euh, leur, tout à fait, tout à fait. Leur, en est tout vrai. cas, est là. et contrario, il y a des compagnies qui progressent dans, dans cette phase de, de, de, de, de, de, de crise. Pourquoi ben pourquoi Pour moi, il y a toujours, euh, ben, il y a toujours euh, deux parties. Une partie qui, euh, qui perd des sous et d'autres envoient une opportunité. Et pour moi, en enfin, fait ne serait-ce que par le secteur sur lequel Cranwande est positionné, le marché du divertissement, a à -dire le jeu en ligne, ils ont maintenant rajouté le, euh, la plateforme de voyage. Mais pour moi, euh, là encore, c'est du produit numérique. Donc, rien à vendre, rien à, à trimballer à vendre. Donc, pendant tout le confinement, par exemple, ben, j'étais à la maison à faire des zoom conférences, des présentations, des formations avec les équipes. Et c'est ça notre métier, enfin, c'est ça notre travail. On, notre travail c'est un téléphone portable, euh, un ordinateur pour le confort, mais on a un, un outil maintenant, on a possibilité de gagner des revenus avec une connexion internet et un téléphone portable. Ça allait dire, j'étais en, en réunion, je suis allé voir un partenaire hier au restaurant Thibault, Fabien Cator qui lui est directeur Deux étoiles à Martinique avec ses équipes. Et, euh, ben, je disais, je, on, on parlait de ça encore. Euh, on, on parlait de ça encore. Euh, euh, on parlait de ça encore. En fait, que pour moi, c'est un outil extraordinaire le fait de pouvoir euh, ne dépendre de, de, de rien du tout. Enfin, on n'a pas de patron sous le dos. Après, c'est chacun qui détermine euh, le revenu qu'il veut avoir chez Cran One. Je le disais encore hier, je disais, euh, c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va se faire des gros revenus chez Grand euh, il ne faut pas croire qu'on rentre chez Kanwan et qu'on va gagner de l'argent sans rien faire, c'est faux. Il faut le dire tout de suite aux oui. personnes. dire qu'il y a un travail à faire, un travail de partenariat. Certes, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas pénible du tout. Hein. On n'est pas en train de vous dire d'aller chawayer, comment on dit chawayer, oui. <rire> faire euh, transporter oui. ou faire des heures de travail pour un patron. Là, non, c'est vous qui décidez de votre temps de travail. Et euh, plus vous allez être euh, professionnel dans votre boulot, c'est un vrai métier. Plus vous allez vous professionnaliser, plus vous allez atteindre des revenus excellents dans, dans ce business. Je suis parmi les moyennes de revenus, donc imaginez-vous, il y en a qui sont déjà millionnaires chez Cranouane et qui génèrent plus d'un million d'euros par mois. Donc c'est énorme, on est vraiment en train de battre, de pulvériser tous les records dans cette industrie. Et moi je ne savais même pas que ça existait, le, le métier de recommandation, d'affiliation, et c'est énorme quoi. C'est Amazon qui a été le, le premier à le faire ça, le, le marketing d'affiliation. Donc en fait, on fait de la recommandation. Je te recommande un bon resto et en, entre guillemets, euh, le partenariat que j'ai avec le restaurateur, c'est qu'il me reverse 10% de ce que tu achètes. Donc on recommande des personnes tout simplement. Il y a des packs éducatifs, bien sûr, dans, dans, dans ce qu'on propose. Mais c'est d'abord, on, on rejoint un club d'affiliés, euh, tout le nom qu'en noir, hein, qui veut dire Full. Euh, quand on comprend la vision, même grand loin de ce qu'elle veut faire de cette compagnie, et on comprend pourquoi la progression énorme avec des records euh, jamais atteints dans, dans, dans ce secteur. Mm -hmm. On est plus de 7 500 000 membres à ce jour. En un an et, et neuf mois, aucune compagnie au monde n'a fait ceci. La, la numéro un, je crois que c'était Herbalife, avec 2 mm -hmm. millions et de membres. Oui. Mais elle a près de 40 ans, elle a plus de 40 ça. ans, cette compagnie. Donc euh, c'est même pas comparable. Mm. Euh, là, enfin, on rentre dans un nouvel ère, dans le, euh, je sais pas, le métier 2.0. C'est ça, euh, Exactement. de chez soi, en tout cas, c'est possible. Il faut le dire, il y a des personnes qui sont en train de galérer, qui sont en période de crise, qui ont du mal à trouver du travail et qu'il est possible euh, sur Internet, de chez soi, de pouvoir travailler. Il faut juste se donner les moyens de fixer les objectifs et on peut y arriver. En tout cas, quand loin, Laisse à tout le monde la possibilité de pouvoir euh, de gagner des revenus. Il faut juste euh, vouloir poser les actions et ça, ça fonctionne en tout cas. C'est voilà. ça. Voilà. Et eh bien écoute, euh, oui, oui, oui c'est vrai que euh, tu, tu permets à, à tout le monde d'y voir un, un peu plus clair sur, euh, sur ce concept. Euh, c'est vrai que euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que il y a euh, crowd est un, est un distributeur, hein, euh, si, si j'ai bien compris. Donc c'est un distributeur. Qui, qui va euh, proposer notamment donc des packs de formation en éducation financière et pas par n'importe qui puisque c'est quand même euh, My Hub qui est donc euh, tout ça qui est, est chapeauté par Tony Robbins donc Monsieur Tony Robbins hein, euh, l'emblématique euh, coach euh, qui euh, a bah, l'air de rien qui a quand même fait euh, sa place depuis euh, un sacré temps maintenant hein, qui, qui, qui est reconnu euh, donc voilà, il, faut, il faut comprendre aussi qu'à la base, il y a, il y a cette, euh, ce, ce désir d'avoir accès à de la formation pour permettre à chacun de, euh, de pouvoir développer euh, tout ce qui est financier. Donc, euh, des business en ligne, euh, de, de, de, de tout ce qui est investissement en immobilier, par exemple, oui. hein, c'est ça ouais. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes dans ces Comment modules de personnel, formation. Euh, management. Voilà, donc euh, développement personnel, ouais, management. Il euh, euh, y a aussi, euh, on vous apprend des choses sur l'humilité, il y, y a vraiment. Je pense que tout le monde peut trouver dans les packs de formation de Crowd1 quelque chose dont il a besoin pour pouvoir se développer. Donc euh, voilà, ça c'est mmh. quand même quelque chose euh, qu'il faut dire. Hein. Donc c'est sûr, oui, dans les packs on, on retrouve de la formation. C'est vrai que c'est pas encore en en traduction française, oui. parce que les, les formations sont encore disponibles qu'en anglais, on est encore minoritaire euh, la francophonie. Euh, maintenant, au-delà de ça même, ce qu'il faut que les, les, les personnes comprennent, tu sais, moi bon, je suis rentré, quand je suis rentré, je t'avoue, j'ai pas tout de suite compris qu'est-ce qu'il fallait faire à Grand Loin, euh, quelle était ma mission, mon, euh, le travail que j'avais à fournir pour commencer à gagner de l'argent. Et c'est la question que se posent le plus de, de personnes. Ouais, Toutes les personnes qui rejoignent Grand Loin ont du mal à comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement à faire, en fait, qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils promotionne dans ce business. Donc, pour, pour comprendre réellement ce qu'on fait à Cranwand, euh, je vais me baser sur le schéma, le schéma économique qu'utilise Cranwand. Si je vous parle, euh, par exemple, Blablacar ou Uber Eats, Blablacar, Bla Bla le gars, il a créé une application qui met en relation une personne avec une autre pour un service rendu. Le service, c'est quoi C'est tu pars de Mulhouse, par exemple, et tu vas à Paris. Tu rentres en contact avec quelqu'un qui te dit « Ok, je fais le trajet, rendez-vous à la gare. » Et toi, tu paies ta course. Quand tu paies ta course, le propriétaire de Blablacar va prendre sa commission. Est-ce que le propriétaire de Blablacar a acheté un véhicule Non, il n'est propriétaire d'aucun véhicule. Est-ce que c'est lui qui paye l'assurance de la voiture Non. Lui, tout ce qu'il a fait, c'est créer l'outil qui met en relation une personne et une autre. C'est ce qu'a fait Kranwan. One utilise le même schéma économique. C'est pareil pour toutes plein de, de plateformes. Je parle Airbnb, c'est pareil, le même schéma économique. Il ne possède aucun appartement, aucune maison. Mais pourtant, il met en relation un particulier avec un autre pour un, un séjour que tu vas passer tel endroit, vous arranger sur le prix, etc. Lui, ça. va prendre sa commission. Amazon, pareil. Il y a tout plein, de, tout plein de sociétés de nos jours qui se sont positionnées sur ce schéma économique et c'est elle qui génère le plus de revenus. Pourquoi Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde actuellement C'est exactement ce schéma qu'il a utilisé. Amazon, c'est une grande plateforme et qui, a, qui travaille avec des professionnels de tout secteur. Hein. Euh, toi par exemple tu vends des télés, tu vends des trucs, enfin tu viens, tu viens, tu mets ta vitrine sur Amazon. Ça, ouais. Et pourquoi ils génèrent autant de fuites Parce que Amazon représente un très gros trafic. Et bien sûr, plus il y a du trafic, euh, plus il y a du trafic, euh, ben, plus on est susceptible d'avoir euh, de, de la clientèle. Oui. Et c'est là qu'Amazon euh, commence à chiffrer. Ben, euh, Crano n'a rien inventé de plus. Oui. Elle s'est positionnée sur le secteur du jeu, oui. maintenant le voyage. Et pourquoi, euh, pourquoi de plus en plus de professionnels veulent avoir leur part, euh, euh, leur vitrine chez Grand One, parce qu'on a commencé avec le, le jeu en ligne, tout ce qui est jeu, euh, la formation, il y a, a le partenaire formation, les jeux en ligne, maintenant le voyage, mais il y a tout plein maintenant de professionnels qui se bousculent, pourquoi? Parce qu'on représente maintenant un portefeuille client de plus de 7 500 000 membres. C'est ça. Donc c'est ce qui intéresse les pros, c'est comme si toi tu vends de la formation, et que tu contactes et que tu contactes Grand One pour dire que tu veux mettre ton... ton, ton euh, un prix, un tarif formation, un module que tu veux mettre en vitrine, ah ben, dis-toi bien que ça veut dire que tu auras tout de suite un potentiel de 7 500 000 membres susceptibles d'acheter ton module. Donc, c'est ce, ce qui fait que, que CranOne est en train de tout bousculer, tout changer dans, dans ce qu'on connaissait traditionnellement, le marketing de réseau. Là, c'est le marketing d'affiliation. Certes, ça ressemble à du marketing de réseau puisqu'il y a le, le, le parrainage dessus. Bien sûr, on recommande, etc. Mais franchement, euh, pour, que, pour comprendre, en fait, moi, comment j'explique Cranwand, j'aime bien prendre ce schéma économique qui est Airbnb ou Blablaka ou Amazon. Il dit que, que Crown one n'a rien inventé. Il, sait, il a simplement utilisé le même schéma et il a greffé des partenaires que sont maintenant euh, la formation, le jeu et le voyage. Et euh, maintenant, euh, il y a un potentiel client que nous-mêmes, nous sommes. Nous sommes entrepreneurs euh, Cranwand. Mais nous sommes aussi potentiels clients de nos produits. Ça. Donc, euh, on est des, des consommateurs, entrepreneurs. Oui. Donc, euh, c'est là la révolution dans, dans ce business. Et là, et on, on s'imagine, dans quelques mois, dans plusieurs mois, des, divers produits vont se rajouter. Bien, comme par exemple en Afrique du Sud, ils ont rajouté des produits locaux. Ils ont une application de localisation, géolocalisation qu'ils ont rajoutée, qui est typique à chez eux en Afrique du Sud qui est sous forme d'abonnement et qui fonctionne très bien donc safe euh, euh, ouais voilà safe euh, ouais. et Safer, je crois un ouais, truc comme safer, ça ouais, ouais. voilà euh, donc après il n'est pas dit qu'au Caraïbes ici aussi peut-être après on peut très bien voir une application qui fonctionne très bien ici que dit qu'elle rajoute pour, pour les DOM etc sûr. enfin on n'est qu'au début de cette aventure et euh, on commence à voir se et tout le potentiel de, de de cette de cette compagnie franchement <rire> euh, voilà Bon, ben bah écoute, euh, oui, oui c'est vrai que ça nous permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, j'espère que toutes ces explications euh, vous ont donné encore un petit peu plus envie de, eh ben, de nous rejoindre tout simplement dans cette magnifique et merveilleuse aventure qu'est crowd One. Euh, sachez quand même que lorsque, lorsque vous rentrez chez crowd one vous êtes accompagné. On euh, ne vous laisse pas euh, comme ça tout seul dans la nature. Vous serez forcément accompagné par celui qui vous y invite. Donc euh, soyez confiants, euh, ça vaut vraiment le coup de, de, de tenter cette expérience, surtout si aujourd'hui vous êtes en grand questionnement par rapport, ou en reconversion hein, peut-être, ou en recherche d'une activité euh, euh, lucrative, hein, parce que le, le but aussi il est là, hein, il faut pouvoir euh, gagner sa vie et, et, et payer ses, ses traites et ses charges. Donc quoi qu'il en soit, je vous remercie infiniment, mais, je, écoute, tu, tu, tu as été très très clair dans, dans toutes essayé, tes explications. euh préjugé, Non, non, préjugé, vraiment, court, euh, ouais. super, euh, c'était très euh... très bien. Et puis, bah, écoute, je te remercie encore une fois hein, d'avoir accepté cette entrevue. Et puis, bah, je te souhaite une excellente continuation euh, hein, dans ton ascension <rire> euh, chez crowd Et puis, euh, bah, j'espère aussi euh, bientôt arriver, euh, arriver petit à petit euh, juste derrière toi. Et puis, euh, puis voilà, donc euh, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de, de mettre un petit, un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis ça permet aussi à ce que l'algorithme de YouTube ben, propose euh, un petit peu plus euh, la vidéo euh, dans le, sur le réseau, hein, sur la plateforme de YouTube. Donc n'hésitez surtout pas. Merci encore. À Merci bientôt. À toi, Vincent. Euh, bonne continuation. Rendez-vous au sommet. Quand Et on puis rendez-vous hein, au je, sommet. Je te vois aussi. Euh, C'est ça. Bah, oui. au palier dans le ben bah, écoute. Bah, bah, écoute. Ici, on a tout à. Enfin, ici, ce que j'aime, c'est que, enfin, tout est pratiquement mis en place au niveau réunion, présentation. Mmh, Il y, y a des présentations régulières, physiques. Donc, ouais. pour développer franchement Cranouan, en, en local, Martinique, les tout Antilles, c'est plus simple, en tout cas, pour quelqu'un qui ne s'y connaît Ça, pas trop tout, Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que les présentations, euh, maintenant, sont régulières, ouais. notamment sur Zoom, avec euh, des heures fixes euh, et régulières. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous ferai un retour très rapidement. Allez, merci à Merci, vous. à bientôt. Merci Vincent. Merci, au revoir.